Les gars, bon, j'espère que vous allez bien Donc là, euh, ce qu'on va faire, c'est que vu que le, le temps passe très très vite euh, Donc là, je suis toujours chez Fabien Et euh, on va pouvoir faire une petite écoute avec les Infinity Kappa 8.2 Donc là, c'est encore euh, c'est encore autre chose là, La pièce d'écoute n'est pas pareille C'est encore différent Enfin, par contre, franchement, les Kappa 8.2, elles sont... Euh... Enfin, moi, personnellement, tu me demandes entre Kappa 8.2 et Klipsch, comme on a écouté tout à l'heure je vais, là je vais préférer quand même l'écoute euh, kappa capa très euh, enfin, franchement ça coule ça coule de source là, tu te prends pas la tête tu écoutes et tu peux les écouter sans limite. Vraiment des enceintes euh, au top. Et du coup toi Fabien ce que tu as fait c'est que tu as changé euh, les polydômes. Ouais. Donc tu mis les fameux ScanSpeak, c'est ça ouais. Je les ai, ai fait importer des États-Unis. Ouais. Euh, j'avais lu pas mal d'articles dessus et, et en fait ça marche très très bien, ça marche en ça. tout cas bien mieux que mes polydômes qui étaient rincés. Voilà, ça, Ils en se fait, sont rodés par contre. Au début, euh, le ton était encore un petit peu voilé. Ouais. Je ne voyais pas trop la différence. Et à force d'écoute, là, le son. Avec le temps euh, exceptionnel. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Très, très bon. Moi j'ai bien J'aime bien. et euh, Après, bon, je ne les ai pas écoutés longtemps. C'est vrai que la, avant Fabien, justement, il avait les, les Infinity Kappa 2 il y avait un, les anciens polydômes Et en fait, on, avait, on écoutait à l'époque, au tout début. Il y, a, il y a quelques années de ça quand même euh, il avait les, les polydômes d'origine sauf que les polydômes d'origine euh, bah, ils étaient rincés oui. du coup. ils étaient cuits du coup en fait avais, euh, le médium il était aux abonnés absents en fait. donc c'est vrai qu'on écoutait avec l'équipe Sharif 82 MK2 bah voilà c'était le grave de toute façon le grave des Infinity il est là il est, enfin, il est énorme il est vraiment énorme ça euh, chez Infinity on ne peut pas leur, leur reprocher le, le manque de grave après elles ont un son vraiment naturel qui est vraiment euh... enfin moi j'aime beaucoup ce son là voilà, pour, euh, pour vous dire un petit peu la, par rapport à la, la signature sonore. Sachant que Francis qui a aussi les Kappa 9.2, euh, le son est excellemment bon aussi en fait. Ce sont vraiment des enceintes d'exception. Et à la limite, euh, parce que Fabien a aussi les Infinity Kappa 9A qui sont en bas, donc euh, on n'aura pas le temps de les présenter tout ça, ni de les écouter, mais euh, pour une prochaine fois. Mais en tout cas, moi de mes souvenirs de, de ce, qui, ce qui en résultait, c'était que les Kappa 9A, je les trouvais excellemment euh, bonnes sur... Euh, des orchestres symphoniques sur des musiques euh, très détaillées, c'était ouvert, une scène sonore de, de malade, tout ça. Mais par contre, sur si tu mettais des sons un peu euh, un peu péchus enfin dans la polyvalence, et eh ben là, tu vois, je préférais les Kappa, les Kappa 9 2 à euh, Francis euh, Olam parce que c'est deux pour moi, c'est deux écoutes différentes, tu vois. Donc voilà, donc euh, les gars, euh, on va se faire les, les petites écoutes. Je sais pas si je voulais euh, vous dire autre chose. Euh bah, si peut-être vous montrer les, les enceintes, je vous montre vite fait comment elles sont parce qu'elles sont d'un magnifique placage en chaîne californien. Et, euh, et ça vaut le coup d'œil, ça vaut le coup d'œil quand même. Allez. Et après on se fait des petites écoutes. Euh, Fabien, dis-moi, c'est des enceintes euh, à, à bas rendement, il faut combien de rendement c'est là 89 dB, je crois. 89 dB. Franchement, la, la finition des enceintes, elle est elle est vraiment top là là, tu vois euh, là on peut rien leur reprocher franchement chez Infinity, ils ont fait du matos de malade et d'ailleurs les gars on va se faire une petite écoute sur c'est ça aussi que je voulais vous dire le Marantz Ezotech le PM8 donc c'est un ampli de, de légende cet ampli est excellemment bon euh, donc là les, les Ça a été changé la façade noire c'est celle d'un préampli précédent ouais. et en fait l'intérieur c'est un PM8 L'intérieur c'est un PM8, ouais, d'accord. C'est okay. vraiment un PM8, sauf la façade qui est transformée. Avec pas mal de, y a pas mal de réglages. D'ailleurs, ouais, tout vrai. à l'heure, justement sur un son d'Adouk Trio, il a fait. Je lui disais, ouais, il y a... au niveau du son, j'entendais un petit peu plus à droite, et en fait, il a switché les, les enceintes. Donc, ça, c'est une option qui est assez pas mal. Ce qui fait que tu voyais que la stéréo, en fait, ça venait pas de... des enceintes, mais ça venait bien de la musique en elle-même, de l'enregistrement qui faisait que tu avais des sons plus à gauche qu'à à droite. Et ça, c'est un... Enfin, j'ai trouvé ça, c'est pas mal. Après, tu as la petite trappe là, qui est juste là, donc qui renferme. Qu'est-ce que ça renferme Là, c'est... Il permet de régler les enceintes, donc tu choisis ton enceintes sur quelle voie. Et surtout, tu peux le passer en classe A complète, à gauche. Tu as un petit voyant pour le passer en classe A, donc tu perds en puissance, mais par contre, il est en pure classe A. D'accord, le petit bouton à gauche, alors je suis en train de chercher. Il est le petit vertical que tu vois là, tu vois Ah oui, oui, oui, juste là, d'accord. Ok, ok. Ah, c'est vraiment un beau bébé hein. ah, franchement beau bébé, euh, moi beau. les gars je vous dis ça c'est de l'ampli c'est du c'est du costaud hein. franchement euh, sans après je sais pas si on le voit à l'intérieur un petit peu là, tu vois le gros transfo euh, c'est enfin ça a l'air vraiment euh, construit comme un tank quoi Hop. Donc, vous voyez de vraiment, euh, je les k 8 vraiment je les adore ces enceintes là tu vois ça c'est des enceintes que j'aimerais bien. Avec les K92, de toute façon je pense que euh, enceinte de, de collection. Donc voilà les gars. Et puis euh, Et oui, t'as aussi un ampli, euh, Cet ampli là à, à tube, donc le Yakin ms 500 b C'est ça. Donc t'en es, es content sur les. Moi j'en suis très content. Donc toi c'est sur les sur les clips, je t'aime bien et sur les... je l'écoute aussi bien sur l'une que sur l'autre. Bon, comme c'est pas du haut rendement les capas les euh, c'est différent mais euh, c'est un ampli qui est très très très très bon. Il y a des bons tubes dessus, ouais. par contre l'inconvénient des amplis à tubes c'est qu'il faut avoir le temps, il faut le laisser chauffer quand même. Ouais, faut qu on qu a, a le euh... son tout de suite, hein. ceux qui écoutent du tube ils vont dire bah non ça on a le son tout de suite. Oui on a le son tout de suite mais il faut commence pas, vraiment à, à être bon ouais. au bout d'une demi heure, faut qu'il soit chaud. Sinon au début il va manquer quelque chose, des médiums, des graves C'est exactement ce que j'ai eu ressenti mmh. tout à l'heure euh, parce que tout à l'heure il m'a fait écouter donc les, les Kappa et avec le, le Yakin et en fait euh, je me suis dit tiens c'est un petit peu, euh, j'ai trouvé ça un peu strident à la limite et je pensais que ça venait du, justement des Scanspeak euh, et au final après il, a, il est passé sur le Marantz et là sur le Marantz ça allait largement mieux, enfin euh, j'ai préféré euh, avec le Marantz direct ouais, donc euh, voilà les gars. Bon bah on va se faire euh, maintenant une petite série d'écoutes qu'on qu va se faire et puis euh, et voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour euh, les, la, la prochaine vidéo parce qu'on va faire tourner en, on va faire tourner plusieurs musiques. Voilà, ce sera une vidéo d'un seul bloc. Voilà parce qu'on n'a pas trop trop le temps. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu les gars. Allez, à toute.